présenter la notion de la double factorielle. On manipule déjà la factorielle simple. La factorielle simple est définie comme étant pour tout entier naturel n. factorielle simple est égale à n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à fois 3, 2, 3. Donc, factoriel simple, c'est une notion qui est connue déjà. Euh, nous avons défini la notion de la double factorielle. Donc, quand je prends une entier naturelle n, n, une anti-naturelle, la double factorielle n, double factorielle n, voilà, double factorielle n, c'est noté comme ça, par définition, c'est égal à si, si n est pair, la définition est n, n moins 2, n moins 4, fois, fois, 4, fois 2. Et je m'arrête à 2 lorsque c'est pair. Donc, si n est pair, si n en entier, quelque nombre de pair. Allez, si un impaires, un n est impair, ça va devenir n, n moins 2, n moins 4. Je retire, voilà, moins 2, moins 2. ici si c'est impair, je vais arriver à fois 2, fois 3, fois 1. Si n impair Si n impair j'ai cette définition. Donc, la factorielle de la double factorielle n se définit comme étant n fois n moins 2 fois n moins 4 jusqu'à fois 4 fois 2. Si n est paire et n n moins 2 fois n moins 2 fois n moins 4 Jusqu'à fois 3, fois 5, fois 3, fois 1, si n est impair. Alors, euh, voilà la définition de la double factorielle. On peut donner quelques exemples. Exemple. On peut calculer la double, euh, la double factorielle 2. La double factorielle 2. Ça va donner quoi ça me donne ici euh, euh, 2 2 2 et donc 2 moins, moins 2 voilà donc factoriel euh, euh, 2 moins 2 donc euh, ici comme 2 et ça va je vais m'arrêter tout simplement ça fait le dernier ça fait fois 2 donc 2 et r, je vais prendre le dernier seulement, le premier nombre, voilà, R c'est 2. Donc euh, c'est égal à 2. Si je suis à 3, la double factorielle 3, 3 et impaire, donc ça va faire, je suis ici, ça va me donner ici à 3. 3 moins 2, ça va faire 1. Donc ça fait 3. La double factorielle de 4. Ça va me donner quoi Ça va me donner ici à 4. 4 fois 4 moins 2. Donc, fois 2. Et je m'arrête à ce niveau parce que si c'est R, je m'arrête à 2. Donc, ça, ça me donne ici moins. La double factorielle 5. Je vais calculer la double factorielle 5. la double factorielle 5. Ça va faire quoi J'aurai ici 5. Je vais multiplier 5 moins 2. Donc ça va faire 3, 3. Et puis 3 fois 3 moins 3 2. Donc, ça, fait 1. donc euh, ça va me donner ici 15. La double factorielle 6. Ça va me donner 6 est paire. Donc je vais m'arrêter à 2. Donc ça fait 6 fois 4 fois 2. Donc ici il y j'ai 24, 24 fois 2, ça fait 48, je peux calculer la double factorielle 7, la double factorielle 7, voilà un peu de calcul, ça va faire ici 7 un impair, donc je vais commencer par 7, j'ai des gringoles avec les nombres impaires qui sont derrière, donc moins 2, ça fait 3 fois 5, 3. Fois un, et je m'arrête là. Euh, donc, euh, quand c'est impair, on s'arrête à 1. Quand c'est impair, on s'arrête à 1. Quand c'est impair, on multiplie, on dégâne, on s'arrête à 2. À donc, ici, j'ai 35. 35 euh, 35 fois 3, ça fait 105. Mais attention, il faut... Remarquez que, on va le démontrer, euh, il faut remarquer que la double factorielle 1, euh, 1 est un pêche. Donc ça en donne 1. La double factorielle 1, c'est 1. Et la double factorielle, double factorielle 1, c'est égal à 1. Et la double factorielle 0, on va vous montrer. Ça donne aussi un. Ouais. Il faut pas mélanger euh, la double factorielle n. C'est différent de euh, factorielle n. Le tout factorielle Complètement différent. Il faut pas mélanger les, les, les expressions. Factorielle, la double factorielle, on l'a déjà on va prendre le cas concret, concret et un contre-exemple pour montrer ce oh oui. Si nous avons par exemple 7, 7 factoriel 7, c'est égal à la double factoriel 7, on a calculé la double factoriel 7, on a calculé c'est 105. 7, ça fait quoi 7, c'est égal à 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ici, nous avons là, tout ça fait à 5000 ans. 7. Et donc si on compte bah, ici, si on compte factoriel, ça va venir ici 5040 tout factoriel. Et ce nombre est un nombre vraiment très faramineux, par et par rapport à 105 et la double factoriel. Donc euh, les deux ne sont pas les mêmes Factoriel, double factoriel n, est différent de factoriel n factoriel, n factoriel factorielle n donc si on prend factoriel n d'accord on va le prendre factorielle voilà, les deux ne de sont pas les mêmes ça c'est important à comprendre il y a une autre chose qu'il faut remarquer lorsque nous avons factorielle n on double factoriel n ça c'est la, la définition m, n factorielle n moins 2 Alors, euh, on va continuer si n est impaire, on va aller jusqu'à 2 on multiplie jusqu'à x4 fois x2. Fois si elle est impair, ça va faire euh, euh, la même chose, ça démarre comme ça. Et on aura le délire voilà, fois 5 x3 x1. Donc euh, dans tous les cas, ça, ça nous donne la double factorielle n, c'est égal à n, c'est n fois la double factorielle n-2. Voilà, euh, ça c'est une chose qu'il faut aussi noter. Il faut aussi noter que la factorielle n, c'est quoi Factorielle n, par définition, c'est à n, facteur de n moins 2, disons, facteur de n moins 2, voilà, fois 2, fois 3. Ah, c'est factorielle n. Alors, euh, je peux récupérer la partie de n-p. Ici, là, ça, j'ai ici. Là. Puis ici j'ai n-2. Donc euh, je peux décomposer comme ça, n fois n-2, et puis euh, fois n-4, et c'est de suite. Je vais décomposer ça. Ça fait n fois n moins 2. Et je vais multiplier n-4, n-4. Fois jusqu'à 2. Ça c'est je prends le cas, c'était. Maintenant, à partir de 21, là où j'ai n-1, -1, moins 1 et puis après c'est n moins 3 et puis fois et je vais m'arrêter fois, euh, fois 3, 3 fois 1 et ici ça ça me donne quoi à ce niveau j'ai ici ça me donne un factoriel double factoriel n et ici euh, ça me donne ici euh, double factoriel n ouais. moins -1. 1. Donc double factoriel n, et puis double factoriel n moins 2. à ce niveau, nous pouvons avoir ceci. Donc euh, à ce niveau-là, ce qu'il faut utiliser, factoriel n, c'est égal double factoriel n moins 2. pour le double factoriel n, je m'excuse. Double factoriel n. 3, double factoriel n-1, donc ce qu'il faut retenir, nous avons les deux formules déjà qui apparaissent rapidement, donc factoriel n, on peut écrire double factoriel n, c'est égal à n fois double factoriel n-2. Double Factoriel n, euh, il y a une relation qui vit factoriel n avec, avec double factoriel n. C'est égal à double factoriel n euh, fois double factoriel n moins 1. Ça, c'est la première relation qui découle euh, de notre définition. Pour montrer que la double factoriel 2n s'égale égal à 2 à la puissance n. 3 factorielle simple, factorielle n tout simplement on va montrer cela et, et là on va appliquer la démonstration par récurrence par récurrence la récurrence comporte deux parties première de partie on vérifie la propriété pour le plus petit n on va supposer que la propriété est vraie à l'ordre n et on montre que c'est vrai à l'ordre n plus 1 alors pour cela on va partir à la vérification on vérifie vérification de la propriété pour le plus petit La vérification, nous avons d'abord montré pour n égale à 1, pour n égal à 2, bien pour n égale à 1, lorsque n égale à 1, ici, n égale à 1, ici, j'aurais quoi De ce côté-là, j'aurais ici, euh, euh, double facturiel, ça, ça fait 2 fois, 1 hein, double factorielle 2, et la question qu'on se pose, est-ce que c'est égal à l'autre côté n égale à 1, c'est bien la puissance 1, la double factorielle 2, c'est 2, donc on a bien 2 égale à 2. Donc la propriété est vérifiée pour le euh, n égale à 1. On peut faire euh, pour n égale à, à 2. n égale à 2, si n égal à 2, par exemple, on se un peu à faire les calculs. Euh, n égale à 2, on va ici, euh, ça va donner ici, 2 euh, fois 2 s'appelle la double factorielle 4. La double factorielle 4 est-ce que c'est égal à l'autre côté. J'aurai ici 2 au carré par factorielle 2. Donc, euh, factorielle 2 à ce niveau. Et euh, la double factorielle 4, Donc, ça on a calculé déjà 1, la double factorielle 4 ça me donner 4 fois 2, ça fait 8. Est-ce que c'est égal Ici, nous autres, on peut dire la puissance, euh, ça fait 4. 4 x 2. Donc, on a bien 8 égal à 4 fois 2. Donc, la euh, propriété est vérifiée pour euh, les plus petits éléments. Voilà. Euh, on peut aussi, euh, dans l'autre, on peut montrer un égal à l'autre, on peut vérifier à l'autre 3. En tout cas, ça marche pour les plus petits éléments. Maintenant, on va supposer que la propriété est vraie à l'ordre n. Donc, supposons que la propriété est vraie à l'ordre n. Supposons que alors de M, à l'ordre n, c'est-à-dire, supposons la propriété, la propriété c'est ça, vraie, alors de vraie alors de c à l'ordre n. Vraie à l'ordre n, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que je suppose que on a déjà pas courriel double factorielle 2n on suppose que c'est égal à la puissance n fois factoriel n. On suppose que c'est vrai. Et on va montrer, nous montrons que, euh, que la propriété est vraie encore à l'ordre de n plus 1. Donc lorsque n égal à n plus 1, on va montrer ici que euh, n plus 1, donc ça fait plus 2, montrons n plus 2, montrant que la double factorielle n plus 2, c'est oui. égal à à la puissance n plus 1 euh, ici factorielle n plus 1 c'est ça le résultat qu'on va montrer on va montrer que la double factorielle euh, 2n c'est égal à euh, la double factorielle 2n plus 2 c'est égal à, à supposer que la propriété est vraie à l'ordre n on va montrer que c'est vrai à l'ordre de n plus 1 donc euh, 2n plus 2. Je vais le factoriser 2n plus 2. Euh, par définition, ça c'est le nombre qui est r. Donc par définition, ça va me donner ici 2n plus 2. Voilà. Fois. 2n. Euh, je, vais retirer, euh, je vais retirer 2. Ah, 2n plus 2. Je retire 2. Donc j'aurai ici ça. vous le Je m'arrête à ce niveau. Or, j'ai supposé, euh, d'après l'hypothèse de récurrence, on a euh, double factoriel 2N plus 2, de, double factoriel 2N, c'est égal à ça. Donc je vais utiliser cette hypothèse de récurrence, voilà l'hypothèse de récurrence ici. Je vais utiliser ici, d'après l'hypothèse de récurrence, euh, j'aurai ici 2N plus 2, j'écris, et ce qui est là, d on a supposé que c'est vers l'ordre N, donc ça, ça me donne 2N 2 à la puissance 2n euh, et ici factoriel 5 de n. Je reprends tout simplement, je remplace ça par l'hypothèse de euh, récurrence. Donc euh, factoriel 5. Voilà. Et à ce niveau, je vais arranger le plan Je peux sortir 2. Je sors 2. Je mets ici à 1, 2, et eh là, j'aurai ici 2 à la puissance n fois factoriel 1. Et euh, je vais allonger euh, un peu. Je sors 2 fois 2, puissance n. 2 fois 2, puissance n, ça me donne 2 puissance euh, n plus 1. Et ici, euh, n plus 1 fois factoriel n, ça va me donner ici factoriel tout simplement Donc, n plus 1. D'où la propriété est vraie, la propriété est vérifiée euh, à l'ordre parce qu'on vous montrer que de la puissance, euh, double factorielle, n plus 2, on vous montrer que c'est là, là à cette euh, relation-là qui est exactement la salle. Donc la propriété euh, euh, est vraie pour tout n. Ça veut dire que, quelle que soit une, il y un entier euh, naturel, euh, double factorielle, 2 n. 2n, euh, rien d'autre que 2 à la puissance n, factoriel 1. Voilà une relation très importante. Donc il y a double factoriel, 2n, c'est égal à 2 à la puissance n, factoriel 1.